Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Nous commençons cette édition par un message commercial. En effet, la tour Ionors d'Aria 18 vous offre la possibilité d'acquérir un bureau dans ce bâtiment de prestige. Les bureaux, conçus grâce à l'aide de sociologues et d'experts du bien-être, seront l'endroit idéal pour tirer parti de toute la créativité et la productivité de vos employés. Et une fois la journée finie, vous pourrez aller vous détendre et boire un verre au GELOC Bar, spécialiste du cocktail maison. Tour IONORS, plus qu'une tour de luxe, un style de vie. Nous remercions notre partenaire IONORS pour leur soutien. Sans transition, jeudi, le responsable commercial de Bering est venu faire une démonstration des performances du GP33, assurant que le GP33 était avant tout une arme de défense et que sa létalité était minime. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de sa mise sur le marché. L'entreprise People My Ship a annoncé avoir acquis les droits sur de nouveaux vaisseaux, augmentant ainsi le nombre de modèles pouvant être modifiés et repeints. Évidemment, l'objectif à terme de l'entreprise est de pouvoir modifier tous les modèles existants. Cela fait maintenant quelques temps que nous vous parlons des modules cargo qui seront ouverts sur différentes stations et les travaux avancent bien, puisque nous pouvons désormais apercevoir les structures de stockage extérieures se remplir de conteneurs en prévision de l'ouverture prochaine. De nombreuses entreprises soulignent déjà la problématique pour certains vaisseaux de s'amarrer à ces stations à l'absence de docking. Le génie civil a donc répondu par une vidéo de présentation de l'avancée du système d'amarrage, se voulant rassurant sur les possibilités d'accueil des stations peuplant l'Empire. Les premiers tests effectués avec un javelin étant très concluants. Vendredi, le concept designer Chris Campbell a pris le temps d'expliquer l'art d'éclairer une maison et la subtilité des nuances de couleurs pour vous permettre d'accueillir vos invités de la manière la plus distinguée qui soit. Vendredi également, nous avons reçu une très mauvaise nouvelle de la part de Crusader qui annonçait que le Mercury ne serait pas disponible directement fin septembre mais quelques temps plus tard, expliquant qu'il souhaitait s'assurer que le vaisseau soit à la hauteur des attentes des acquéreurs. Microtech vient d'annoncer vouloir déployer une application de gestion d'inventaire d'ici fin septembre. Nous n'en savons malheureusement pas plus pour l'instant, mais nous aurons peut-être plus de détails prochainement. Toujours fin septembre, le cascadeur Jim McCoy, dont nous vous avions parlé la semaine dernière, prévoit un grand show des démonstrations, où tout le monde est convié, afin d'apprendre à maîtriser les mêmes techniques que lui.